What's <smart noise> Rencontre sensible ce matin à Bâle entre les chefs de la diplomatie russe et américaine sur fond de crise ukrainienne. Sergei Lavrov et John Kerry doivent s'entretenir en marge de la conférence ministérielle annuelle de l'OSCE, l'Organisation pour la Sécurité et la Coopération en Europe, qui se tient en Suisse. Une rencontre deux jours après une réunion de l'OTAN, durant laquelle les États membres ont été particulièrement critiques envers Moscou, accusés de soutenir les rebelles, le président en exercice de l'OSCE. Il y a quelques signes positifs actuellement sur la ligne de contact euh, dans la volonté de trouver un accord entre Russes et Ukrainiens. Et il y a aussi euh, des signes positifs dans le fait que l'on continue de, de faire des efforts pour euh, faire des échanges de prisonniers. Il y a des éléments négatifs comme les violations sans cesse de, du cessez-le-feu. Et c'est pourquoi il faut continuer de travailler. Un espoir à Luhansk. L'armée ukrainienne et les séparatistes ont trouvé un accord de principe pour un nouveau cessez-le-feu dès demain. Depuis le début de la rébellion séparatiste au mois d'avril, plus de 4300 personnes ont été tuées dans l'est du pays. La politique d'endiguement de la Russie ne date pas d'hier mais elle continue selon Vladimir Poutine qui a dénoncé ce matin le cynisme occidental vis-à-vis -vis de l'Ukraine. C'est ainsi que Vladimir Poutine voit les relations Est-Ouest en 2014. Le président russe a donné son discours annuel au Parlement ce matin à Moscou. Chaque peuple a le droit souverain à sa propre voie au développement, au choix de ses alliés, à son organisation politique, sociale, économique et sécuritaire. La Russie a toujours respecté et respectera toujours cela. Et cela concerne pleinement l'Ukraine. Sur le même sujet, Vladimir Poutine a déclaré que la Crimée était sacrée pour la Russie et qu'elle le resterait toujours. Le président russe a voulu se montrer pacifique, mais non sans une pointe d'équivoque. On ne va pas rentrer dans une course aux armements qui coûterait cher, mais personne ne réussira à dominer militairement la Russie. Notre armée est moderne, forte et comme on dit aujourd'hui, polie, mais elle est à craindre. Sur le sujet, enfin, des sanctions imposées à la Russie pour lesquelles l'Ukraine n'aurait servi que de prétexte, le chef du Kremlin veut que ces sanctions servent à stimuler l'économie russe. Bonsoir, Alexander Makogonov. Bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous, porte-parole de l'ambassade de Russie en France. Merci d'avoir accepté notre invitation bataille la plus violente, la plus sanglante depuis le début de cette guerre, c'est ce que disent euh, les Ukrainiens, bataille pour prendre le contrôle de cette petite ville du Donbass et de ses mines de sel. Qui contrôle ce soir Soledar Difficile de dire euh, quelle est la situation euh, sur le terrain en ce moment, mais selon les dernières euh, communications du ministère de la Défense, mmh. euh, l'assaut de la ville continue, la ville est bloquée du nord et du sud, et les combats dans la ville même continuent. Euh, Selon d'autres informations qui proviennent des sources différentes, euh, euh, disons non officielles, il y a quelques foyers de résistance qui restent dans cette ville, mais en tout cas, en général, le, le sort de cette ville est scellé. Le sort de cette ville est scellé, on va le voir. Euh, simplement, on voit l'étendue des destructions. Pourquoi s'acharner autant sur cette ville Pourquoi cette ville-là en particulier euh, Mais peut-être, Il faut d'abord euh, demander aux Ukrainiens pourquoi s'acharner à défendre cette ville qui est qui est vraiment qui représente qui ne représente plus que des ruines en fait et les Ukrainiens vous diront on est chez nous ah, on, est on est chez, chez nous mais on défend euh, notre territoire en fait pour nous on est chez nous aussi et on récupère cette ville qui qui est la nôtre parce que cette terre déjà est désormais est la nôtre c'est pour ça que nos soldats ils continuent à, à accomplir leurs devoirs militaires et libérer les villes les villes dans le Donbass l'une après l'autre euh, un homme affirme ce soir contrôler « Soledar. C'est le patron de Wagner, Yevgeny Prigogine. on l'écoute. Les unités de Wagner ont pris le contrôle de tout le territoire de Soledar. Nous avons encerclé le centre-ville où des combats de rue se sont formés pour piéger les forces ennemies. Je tiens à préciser une fois de plus que dans la bataille de Soledar, la seule unité qui y participe est celle de Wagner. Les remplacements se succèdent à la tête du commandement de l'offensive russe en Ukraine. Cette fois, c'est le chef d'état-major des armées lui-même qui est nommé Valéry Gerasimov. Le ministère russe de la Défense en dévoile les raisons officielles dans un communiqué. La hausse du niveau de commandement de l'opération spéciale est liée à un élargissement de l'ampleur des missions à accomplir, à la nécessité de mener une interaction plus étroite entre les composantes des forces armées valérie Gerasimov remplace Sergei Sourovikin. Il n'aura dirigé les opérations qu'à peine trois mois. Il est d'ailleurs rétrogradé adjoint de valérie Gerasimov, aux côtés de deux autres généraux. Sergei Sourovikin avait notamment proposé et supervisé le retrait russe de la ville de Kherson début novembre. Son remplacement intervient aussi après la frappe sur la ville de Makivka, qui a fait 89 morts parmi les soldats russes le bilan le plus meurtrier côté russe que Moscou ait reconnu à ce jour. L'arrivée de Valéry Gerasimov pourrait aussi s'expliquer par une volonté de passer à la vitesse supérieure dans cette guerre. « Gerasimov, à moins qu'il soit déchargé de, de, de son poste de chef d'état-major des armées, c'est celui qui dispose de la totalité des moyens de l'armée russe. Ça veut dire que si Gerasimov est nommé comme commandant des opérations en Ukraine, c'est qu'on est beaucoup plus proche de la forme de la guerre reconnue comme telle par les Russes et donc de la capacité d'employer un maximum de moyens de l'armée russe en Ukraine. C'est donné à mon avis le, le, le, le, le signal d'un durcissement net de la Russie dans ce, dans ce conflit. Face à cette perspective, l'Ukraine de son côté réitère ses appels aux occidentaux pour obtenir des armements lourds et de longue portée. La Pologne est prête à livrer à l'Ukraine une compagnie de 14 charlets au pas réclamée par Kiev. Déclaration du président polonais ce mercredi lors d'une conférence de presse commune avec ses homologues ukrainiens et lituaniens, à Lviv, dans l'ouest de l'Ukraine. La Lituanie qui a elle annoncé la livraison de munitions et de systèmes anti-aériens zénithes. Si Volodymyr Zelensky s'est montré reconnaissant face aux aides polonaises et lituaniennes, il a aussi souligné que l'Ukraine attendait une décision commune de plusieurs pays concernant les chars parts de production allemande. André Duda appuyant son homologue ukrainien en appelant à une coalition internationale dans la matière. Kiev a par ailleurs insisté sur le fait qu'elle gagnerait la guerre cette année si l'Occident lui envoyait des missiles longue portée pour affaiblir l'arrière-garde russe. À court terme, les préoccupations du président ukrainien sont tournées vers le nord. Alviv, il a présidé une réunion de coordination au cours de laquelle il a averti les chefs des régions limitrophes du Bélarus de se préparer à une extension du conflit. Car si Minsk résiste encore aux pressions de Moscou sur sa participation directe au combat, les exercices militaires conjoints de l'armée russe et Bélarus sont une source constante d'inquiétude de l'autre côté de la frontière. Particles. Moscou va envoyer le mois prochain un vaisseau de secours vers la Station Spatiale Internationale pour ramener sur Terre les trois membres d'équipage, deux cosmonautes russes et un cosmonaute originaire des états unis Compte tenu de l'analyse de l'état du vaisseau spatial ainsi que des calculs thermiques, nous sommes parvenus à une conclusion. Le vaisseau spatial MS-22 doit revenir sur Terre en régime non-habité. Le vaisseau Soyuz MS-22, actuellement arrimé à l'ISS, a eu mi-décembre une spectaculaire fuite de liquide de refroidissement. L'ISS reste l'un des derniers domaines de coopération entre Russie et États-Unis depuis le début de la guerre en Ukraine. Les satellites commerciaux occidentaux pourraient devenir des cibles légitimes pour la Russie s'il s'avère que ces appareils sont utilisés pour soutenir l'effort de guerre ukrainien, a menacé Konstantin Vorontsov responsable adjoint de la délégation russe à la Commission du désarmement de l'ONU. S'exprimant, il a dénoncé ce qu'il a appelé une tendance extrêmement dangereuse, à savoir l'utilisation par les États-Unis et leurs alliés de composants d'infrastructures spatiales civiles, notamment commerciales, dans des conflits armés. Ces dernières pourraient devenir des cibles légitimes de représailles, a-t-il conclu, selon l'agence de presse officielle TAS. Il s'agit essentiellement du système de communication par satellite Starlink d'Elon Musk, largement utilisé par l'armée ukrainienne. Radio Swoboda rappelle aussi que les états unis fournissent régulièrement des images provenant des satellites Maxar, Planet Lab et Black Sky et que les services de renseignements ukrainiens ont des liens directs avec les spécialistes de ces entreprises. Ce devait être un nettoyage de routine. Les avocats de Joe Biden avaient pour mission de vider son bureau privé à l'Université de Pennsylvanie. À l'occasion d'un coup de chiffon, une boîte est trouvée dans un placard verrouillé. À l'intérieur, des documents classifiés avec des fichiers top secrets. Des dossiers datant de sa vice-présidence sous Barack Obama. Depuis le Mexique, où il est en sommet, Joe Biden est bien obligé d'en glisser deux mots à la presse. J'ai été informé de cette découverte et surpris d'apprendre qu'il y avait des documents gouvernementaux qui ont été apportés dans ce bureau, mais je ne sais pas ce qu'il y a dans les documents. Les médias américains semblent être mieux informés. Le Washington Times évoque le genre de données hautement sensibles obtenues par exemple auprès d'espions. Les avocats qui ont immédiatement restitué ces documents aux archives nationales vont désormais coopérer à leur examen. Cette découverte de fonds d'armoire remonte à deux mois. Mais l'affaire sort maintenant, au moment où l'avocat spécial Jack Smith doit enquêter sur Donald Trump. L'été dernier, le FBI perquisitionnait son complexe de Mar-a-Lago en Floride. La police fédérale récupérait alors des milliers de documents. Plusieurs centaines seraient classifiées. Il pourrait même traiter, entre autres, de secrets nucléaires. L'ancien président américain ne s'est pas privé d'un communiqué. Quand est-ce que le FBI va perquisitionner les nombreuses résidences de Joe Biden, voire même la Maison Blanche Après la saisie des archives en vrac de Donald Trump, Joe Biden s'était interrogé en public. Comment, disait-il, quelqu'un pouvait-il être si irresponsable A lui aujourd'hui de trouver une réponse. Le chaos dans le ciel américain. Des milliers de vols ont été annulés ou retardés ce mercredi à cause d'une panne informatique affectant un système d'information crucial pour les pilotes et les équipages. Bien que les opérations reprennent lentement, les compagnies aériennes ont du mal à faire entrer et sortir les avions bondés et à réaménager les horaires de travail du personnel. Au total, plus de 1300 vols avaient été annulés et plus de 9700 retardés. Les compagnies aériennes ont dû trouver des solutions de remboursement ou de trajets alternatifs à leurs clients, alors que le régulateur de l'aviation civile américain aidait les pilotes opérant sur les longs vols. Ce qu'on m'a dit au téléphone, c'est que c'est une situation similaire au 11 septembre, avec un arrêt au sol complet. Et quand ils ont dit ça, ça a immédiatement déclenché quelque chose en moi, parce que j'ai pris l'avion le matin du 11 septembre. Mon premier réflexe a donc été de me rendre à l'aéroport le plus vite possible. Le président Joe Biden a ordonné au département des transports de mener une enquête approfondie. La cyberattaque est exclue et la piste de la panne liée à des fichiers endommagés est envisagée pour le moment. Une manifestation a rassemblé des dizaines de personnes devant l'ambassade de France à Téhéran ce mercredi. Ces contestataires étaient rassemblés pour protester contre les caricatures du chef suprême de la République islamique publiées ce mercredi par l'hebdomadaire satirique français Charlie Hebdo. La une du numéro qui fait écho à la précédente couverture mercredi dernier met en scène des religieux dans des situations à connotation sexuelle. À l'intérieur du journal, l'ayatollah Khamenei est croqué à plusieurs reprises en référence aux exécutions de manifestants par pendaison. La semaine dernière, les autorités iraniennes avaient jugé ces caricatures insultantes et avaient annoncé la fermeture de l'Institut français de recherche en Iran affilié au ministère français des Affaires étrangères. Au moins cinq personnes ont été tuées et des dizaines ont été blessées mercredi après-midi dans un attentat suicide à Kaboul en Afghanistan revendiqué par le groupe État islamique. D'après un témoin, un homme s'est fait exploser à l'entrée du ministère afghan des Affaires étrangères. Le régime taliban a condamné l'attaque, promettant de punir les auteurs. L'État islamique a revendiqué plusieurs attentats sanglants dans le pays depuis la prise de pouvoir des talibans en août 2021. Tout semble paisible dans la vallée de Swat. Pourtant, depuis plusieurs mois, la terreur s'est immiscée dans celle que l'on surnomme la Suisse du Pakistan. La violence explose. Ses auteurs, le TTP, le Telek Taliban Pakistan, un groupe armé de talibans pakistanais, responsable de nombreuses attaques et de plusieurs assassinats ciblés. Le père de ce jeune homme est l'une de leurs victimes. Son identité est gardée secrète pour des raisons de sécurité. « Il revenait de la mosquée après la prière du soir. Sur le chemin, il y avait de grands épis de maïs des deux côtés, là où vous voyez du blé. Et les terroristes se cachaient derrière. Ils lui ont tiré dessus, il a été touché à la tête et au bras. » Son père a été tué en septembre 2022. Il était membre du comité pour la paix et était en contact avec les autorités locales et l'armée pour promouvoir la paix dans la région. Le lendemain de son assassinat, les talibans ont déclaré qu'il l'avait tué parce qu'il était membre de ce comité. La raison est qu'ils veulent que les gens ne soient pas en contact avec les autorités chargées de faire respecter la loi et qu'ils cessent de donner des informations à l'armée. Les talibans pakistanais ont régné sur la vallée de Swat entre 2007 et 2009, année au cours de laquelle l'armée les en a chassés. Galvanisés par la prise du pouvoir par les talibans en Afghanistan il y a 17 mois, ils tentent un retour en force. Ceux qui ne les soutiennent pas sont perçus comme des traîtres. C'est le cas d'Adul Rahim. Ce représentant des commerçants locaux ne peut plus se déplacer sans ses trois gardes du corps. Il rencontre ce jour-là des marchands du bazar. Depuis plusieurs mois, Abdurrahim reçoit régulièrement des menaces. Ce message dit « Vous n'avez pas répondu à mon dernier message. Toutes les personnes influentes sont en contact avec nous et nous avons pardonné à la plupart d'entre elles. Vous ne serez pas en paix tant que vous serez un ennemi des talibans. Leur exigence est qu'il est de ma responsabilité en tant que musulman, selon eux, de les aider financièrement. Ils m'ordonnent en tant que responsable du syndicat des commerçants de collecter 3000 roupies dans chaque magasin. Une tâche qu'ils refusent d'accomplir au péril de sa vie. Selon moi, au moins 300 commerçants de Mingora ont été approchés par les talibans pour des extorsions. Ils ont un système très sophistiqué. Ils envoient à la personne des informations personnelles. Ils leur donnent des détails sur leurs enfants, les écoles qu'ils fréquentent, puis les menacent de les kidnapper, eux et leurs enfants, s'ils ne donnent pas l'argent. Certains des commerçants ici ont cédé. Après de nombreuses attaques sur les forces de l'ordre et les civils, des dizaines de milliers de personnes sont descendues dans les rues en octobre dernier pour s'élever contre la violence. Le règne des talibans dans la région en majorité d'ethnie Pashtun a laissé des traces indélébiles. Lorsqu'ils étaient au pouvoir, ils ont fait exploser les écoles pour nos enfants. Ils ont détruit toutes les infrastructures. Ils coupaient les têtes des civils et scandaient des slogans à propos de l'islam en disant que c'était ça l'islam. Le monde pensait que tous les Pashtuns étaient comme ces terroristes, mais ce n'est pas vrai. Les Pashtuns sont aussi des gens civilisés, éduqués et pacifiques. Chacun sait ici la menace que représentent les talibans pour l'éducation. Si les terroristes reviennent, la situation va devenir très mauvaise. Les écoles, les collèges et les autres établissements d'enseignement devront fermer. Les parents ont peur d'envoyer leurs enfants à l'école. La situation deviendra également très difficile pour les femmes, qui ne pourront pas sortir et resteront enfermées à la maison. Un scénario en cours en Afghanistan voisin, depuis que les talibans ont pris le pouvoir le 15 août 2021. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Ça fait un mois pile que les, Arme les Arméniens du Haut-Karabakh sont coupés du monde. Oui, depuis le 12 décembre, la petite enclave du Karabakh en Azerbaïdjan... Et comme une île sans aucun bateau, un camp où 120 000 Arméniens se retrouvent enfermés, la route de montagne qui permet de sortir de la capitale, Stepanakert, et rallier l'Arménie, est bloquée par les Azerbaïdjanais. Le premier barrage a été dressé par des activistes qui protestaient contre l'exploitation des mines. Ces faux écologistes sont des frères musulmans, des vrais, en service commandé, des militaires Azerbaïdjanais les relais Du coup... Rien ne rentre, ni vivre, ni médicaments, et nul ne sort, ni les vieillards, ni les enfants, ou alors au compte goutte à l'occasion l'Azerbaïdjan coupe aussi le gaz, et quand ça dure deux jours, eh bien, les 120 000 otages grelottent. Mais ce calvaire dure depuis un mois aux yeux de tous. Hein. Il se déroule sous les yeux des militaires russes qui restent l'arme au pied, la force russe de maintien de la paix déployée dans ce corridor de la Chine est censé garantir le cessez-le-feu. C'était il y a deux ans, l'Arménie était sur le point de s'effondrer sous les coups de son puissant voisin, soutenu par la Turquie et par Israël. Moscou a signé la fin du round. Visiblement, les Azerbaïdjanais sont tentés de finir le travail, de virer ce peuple qui s'accroche depuis le déluge à sa montagne, la première nation chrétienne de l'histoire, l'étrangleur ottoman est de retour. Et la tentation est d'autant plus forte que les Arméniens sont seuls au monde le Conseil de sécurité appelle à lever le blocus, mais se contente d'un vœu pieux. La France, l'Europe, les ONG font des phrases en vain. Ce sont les Russes qui devraient dégager la route, libérer, leur protéger, et ils ne le font pas. Et ils sont coincés parce qu'en fait, ils ont besoin, les Russes, de l'Azerbaïdjan. Alors c'est ça, les Arméniens sont les victimes collatérales de la guerre en Ukraine, ou plutôt ce sont les vraies victimes des sanctions contre la Russie. On connaît les faits pervers des sanctions, quand les Américains ont mis par exemple l'Irak sous embargo, les Irakiens ont été réduits à la mendicité, mais le régime Saddam Hussein a renforcé son contrôle sur la société en gérant la pénurie et la contrebande. Pareil en Iran, au Venezuela, en Birmanie, et dans presque tous les pays soumis aux sanctions, il y en a pratiquement 25 dans le monde. Contre le Kremlin, mmh. les Occidentaux ont pris 13 000 mesures, mmh. et certaines ont un effet boomerang dévastateur, comme la flambée de l'énergie. Mais la plus cruelle, c'est pour les Arméniens. L'Azerbaïdjan est devenu intouchable. Ursula von der Leyen s'est prosternée à Bakou, elle venait acheter du gaz. Vladimir Poutine se couche aussi, il y vend son gaz et son pétrole. La faiblesse de la Russie risque de déstabiliser le Caucase. Vincent, est-ce que la survie de l'Arménie en tant qu'État, en tant que pays, en tant que nation est en jeu Son effacement réaliserait le grand rêve ottoman, le regroupement de la Turquie, de l'Azerbaïdjan et des régions turcophones d'Asie centrale. À court terme, Bakou veut un corridor terrestre avec la Turquie. Le grignotage a commencé. Signature Vincent Herouette. Merci Vincent. On en parle trop peu de l'Arménie. Vous avez bien fait de le faire ce matin, 7h47. La présidente du Parlement européen, Roberta Metzola, doit proposer ce jeudi de nouvelles mesures pour lutter contre la corruption. Les eurodéputés pourraient être interdits d'exercer une activité de lobbyisme pendant deux ans après avoir quitté leur poste et contraints de publier la liste de tous leurs rendez-vous. Objectif, renforcer l'intégrité des eurodéputés et de leurs assistants. Nous ne tolérons aucun manque de transparence aucune tentative de corruption, aucune situation où nous parlons de règles, mais où nous ne les appliquons pas en interne. Nous allons travailler là-dessus, nous allons évoquer l'élection du nouveau vice-président et la manière dont nous pouvons nous améliorer. L'Europe est une institution et l'avenir vaut la peine d'investir dans cette transparence. Une bonne partie de l'opinion publique tchèque. Et la presse parle même d'un coup de pouce délibéré de la part du chef de l'État français. Mmh. Pour ce candidat tchèque, qui est un des huit candidats qui, pour l'instant, est seulement député, mais dont le parti qui s'appelle ANO fait partie d'un réseau européen qui s'appelle renover l'Europe, où la, la République en marche est partie prenante. Donc, pour la presse tchèque, il n'y fait aucun doute que le chef de l'État français a voulu, à 72 heures du scrutin présidentiel, donner un coup de pouce à un des candidats. Mmh. Et donc ça fait vraiment beaucoup d'effervescence et un grand mécontentement, d'autant plus qu'il rappelle-t-il, rappelle la presse, en 2019, à l'automne 2019, Emmanuel Macron avait reçu Victor mmh. Orban, le premier ministre actuel de, de la Hongrie, à 48 heures seulement des élections municipales. Ouais, donc il n'en est pas à son coup d'essai. Personnage controversé, euh, Babi oh, C'est à la fois l'homme le plus riche de la Tchéquie, c'est un milliardaire qui est à la tête d'une importante entreprise d'agroalimentaire. Il vient d'être accusé dans une affaire de fraude aux subventions européennes. Hein. Européennes de 50 millions d'euros. Et qui est aussi, il y a un, le parquet national financier en France a ouvert une enquête sur lui pour transactions illégales et sociétés offshore dans la Côte d'Azur. Il est actuellement l'objet d'une enquête en France. Ouais. Donc pour les Tchèques, si vous voulez, c'est à la fois l'homme le plus riche, il est binational, il est, il est né Tchécoslovaque, et aujourd'hui il est à la fois Slovaque et Tchèque, il est le plus controversé, pour toutes ces affaires de pression sur la presse, on lui reproche aussi d'avoir un petit faible pour euh, la Russie, tout en se flattant d'être qualifié de Trump tchèque. Donc c'est un personnage, et, et en, même temps, en même temps, il est très populaire. Et il a été membre du KGB tchèque, on peut le dire comme ça, Slimane. Oui, Donc, oui, Et voilà, il, voilà, il, voilà, il a servi vous. au Maroc où il a appris le français. Voilà. Nous sommes en 2019, voilà ce qu'Emmanuel Macron dit sur la retraite. Est-ce qu'il faut reculer l'âge légal qui est aujourd'hui à 62 ans Je ne crois pas. Je ne crois pas pour deux raisons. La première, elle est un peu directe, c'est que je me suis engagé à ne pas le faire. Et je pense que c'est quand même mieux sur un sujet aussi important de faire ce qu'on a dit. Puis la deuxième raison, c'est que tant qu'on n'a pas réglé le problème du chômage dans notre pays franchement ce serait assez hypocrite de décaler l'âge légal je veux dire quand aujourd'hui on est peu qualifié quand on vit dans une région qui est en difficulté industrielle quand on est soi-même en difficulté qu'on a une carrière fracturée bon courage déjà pour arriver à 62 ans c'est ça la réalité de notre pays Et alors on va dire non non il faut maintenant aller à 64 ans vous savez déjà plus comment faire après 55 ans les gens vous disent les emplois c'est plus bon pour vous c'est ça la réalité c'est le combat qu'on mène on doit d'abord gagner ce combat avant d'aller expliquer aux gens Mais bons amis Travailler plus longtemps. des délais légal. Ce serait hypocrite. Allez, c'est terrible, on s'en va. Voilà, c'est frégoli. C est, c est, cet homme est, est terrible. Hein. C'est Il dit mot pour mot ce que dit Olivier Martin, euh, Olivier. Euh, oui, oui, oui. Euh, Alex. Monsieur Martinez, oui. hier. Ah, c'est terrible. Ah oui, les mêmes Donc moi, je pense qu'il faut l'utiliser toute la journée, Emmanuel Macron. <rire> toute la journée, il faut écouter ça. Parce qu'on voit bien le rapport à la politique. Je passe mon mmh. temps à dire, comment croire à ces gens-là mmh, C'est accablant. Emmanuel Macron n'a pas été reçu à l'école normale, mais il, a, il est là la caricature des cagneux dont on disait autrefois qu'ils étaient capables de démontrer une chose et son contraire exactement comme ils voulaient. On, donne, on a l'impression que qu'une euh, des clés de la personnalité du président, c'est que c'est quelqu'un qui aime briller en société. Combien d'attentats, combien d'attaques, combien de morts faudra-t-il pour que notre pays, l'État, ceux qui nous gouvernent, réagissent enfin Ce matin, euh, un étranger libyen qui euh, est sous OQTF, c'est-à-dire obligation de quitter le territoire français, OQTF non exécuté par un État défaillant, laxiste, brouillon, incapable. Voilà la réalité. Six personnes blessées, cela aurait pu être un carnage si euh, la police n'était pas arrivée. Et à chaque fois, on va nous raconter les mêmes fadaises. À chaque fois, le ministre de l'Intérieur euh, vient, le préfet de police. Mais que fait-on concrètement Rien Rien, rien. Voilà la réalité. Ça fait des années que je propose des mesures. Toutes les demandes de droit d'asile doivent être effectuées par des gens qui seront en centre de rétention. Et ce n'est qu'une fois la demande acceptée qu'ils pourront sortir. Deuxièmement, les personnes sujettes à un OQTF, obligation de quitter le territoire français, dans l'attente... Euh, de leur transfert à l'étranger, qui parfois est compliqué en raison du blocage de certains pays, eh bien, doivent être enfermés. Voilà la réalité, en centre de rétention. Nous ne pouvons plus continuer ainsi. Et quand on entend le président de la République oser parler de folie pour l'affaire de Cacher, euh, de l'attentat après euh, le Bataclan, après... Euh, Charlie Hebdo, ce n'est pas de la folie. C'est une guerre qui est menée sur notre sol. Et la seule question qu'on doit se poser, c'est est-ce que c'est eux qui nous tuent ou est-ce que c'est nous qui mettons fin à leurs attaques sur le sol français On peut tout à fait éviter cela. Alors bien sûr, il s'agit pas d'éviter tout attentat, toute attaque au couteau, c'est impossible. En revanche, on ne peut pas accepter que les décisions de l'État ne soient jamais appliquées. Et en l'absence d'application, il y a suffisamment de casernes désaffectées, il y a suffisamment de lieux où on pourrait enfermer ces gens qui sont dangereux ou qui peuvent l'être. Mais pour cela, évidemment, il ne faut pas avoir à la tête de l'État un naïf, il ne faut pas avoir comme garde des sceaux un homme mis en examen, et qui a défendu les plus grands truands. Il ne faut pas avoir comme ministre de l'Intérieur quelqu'un qui parle mais qui n'agit pas. Et puis il faut revoir les lois, il faut sortir de la Convention européenne des droits de l'homme qui nous entrave et qui défend les voyous plutôt que les victimes, comme l'a fait d'ailleurs l'Angleterre. Et il faut agir. C'est maintenant ou alors nous en aurons tous les jours. Euh, Gare du Nord, mercredi 11 janvier. 6h40. Hier, en plein cœur de la gare du Nord, 10e arrondissement de Paris, six personnes ont été blessées après avoir reçu un coup de poinçon, un coup de couteau, parmi lesquels quatre usagers et un policier de la police aux frontières. Le suspect, le suspect, on connaît maintenant son nom, Mohamed Amin, qui a blessé six personnes. Il est inexpulsable de France. Il est inexpulsable de France, alors qu'il aurait été effectivement sous le coup d'une obligation de quitter le territoire Français, la fameuse OQTF qui est appliquée à 5% des cas, comme vous, dans 5% des cas. Eh bien, écoutez, Mohamed Amin, qui vient de blesser grièvement, encore une fois, six personnes qui n'avaient rien à voir, garde du Nord, comme ça, coup de poinçon, eh bien, il est inexpulsable de France même s'il représentait un danger à ah, inexpulsable. Pourquoi? Parce que son pays est en guerre. La Libye est un pays en guerre. Donc, Mohamed Amin, il faut le garder. Pierre-Marissev, bonjour. Bonjour, André Bercoeur. Pierre-Marissev, vous êtes directeur de l'Institut pour la Justice. Et écoutez, ça devient, je ne sais pas moi, presque obscène de raconter comme si c'était quelque chose de quotidien, comme si, voilà, ça veut dire comme la météo, c'est-à-dire on va dire le temps qu'il fait, et eh bien les morts qu'ils font, ça recommence, garde du Nord, hier matin, une OQTF, obligation de territoire français, évidemment, ça devient une, une, une, une très mortelle plaisanterie, et puis voilà, ça continue, on peut, il est payé en guerre, c'est un Libyen, donc on fait quoi alors, il y a tout un tas de problèmes, vous, vous en êtes plus qu'au courant, vous en parlez régulièrement dans votre émission, simplement sur les attaques au couteau. Moi, j'ai immédiatement repensé à un chiffre, qui Fait partie des enquêtes de victimation. Tous les ans, l'INSEE fait une enquête auprès des Français pour leur demander quels sont les délits ou les crimes que vous avez subis. Et il y a quelques années, je dirais il y a deux ans, il y a eu une enquête qui, était, qui avait été menée sur les années 2015-2017 sur le nombre d'attaques à l'arme blanche. Vous oui. savez combien on en a par an on en a 44 000. Ça veut dire 120 par 000. 44 000 par an, rien qu'à l'arme blanche d'attaque, c'est ça Absolument. Ça veut dire 120 attaques à l'arme blanche tous les jours en France. Donc, euh, là, l'attaque de la gare du Nord, on en parle, mais ça, ça s'est joué à peu de choses. Hein. Il n'y aurait pas eu un cri d'Allah Akbar, il n'y aurait pas eu la vidéo, mais il est tout à fait possible qu'on en aurait très peu parlé. Et c'est normal, il y en a 120 tous les jours en France, des attaques à l'arme blanche. C'est normal de... de, de... Oui. Pratiquement s'y habituer, mais c'est inacceptable. Il ne faut absolument pas s'y habituer. Donc il y a, il y a déjà cette chose-là, moi, qui m'a tout de suite euh, qui m'a tout de suite en fait. Après sur cette affaire-là, alors il y a beaucoup de faillites de l'État français. On en parle régulièrement à l'institut pour la justice. Euh, bah là, en l'occurrence, il y a déjà la faillite de cette personne qui est entrée sur le territoire français. Euh, déjà. Vous savez qu'en France, on a une faillite de l'immigration déjà à l'entrée, puisqu'il y a des gens qui ne devraient pas entrer dont on ne sait même pas qu'ils entrent en France, ouais. premièrement. Deuxièmement, on a une faillite sur, là, tout le monde en parle, l'OQTF, l'expulsion de cette personne, donc ça fait déjà deux faillites. Et puis, moi, je relève quand même une troisième faillite, c'est la faillite de, de des services de l'État au cours de la présence de cette personne Puisque euh, elle est connue défavorablement par oui. la police, oui. on n'a pas Exactement. plus de détails sur son casier judiciaire, mais on sait qu'elle est connue défavorablement par la police, et on sait qu'elle est connue sous cinq alias différents, ce qui veut dire qu'elle a été au moins interpellée cinq fois, mmh. ce qui veut dire qu'elle a certainement été coupable de certains faits des ben, au me moins délictueux, oui. voire criminels. Ouais. Donc c'est à nouveau une faillite C'est la faillite de, je pas de la police Je dirais plutôt la faillite de la justice Quand on inter quand la police intervalle des gens Et qu'ils sont en liberté Et qu'ils sont capables de commettre quoi, des attaques au couteau Comme celle qui s'est passée hier c'est une faillite de la justice une fois de plus. Gérald Darmanin se rend sur les lieux avec Annie Hidalgo dans le cas de la Garde du Nord. On est là, on n'est plus jamais ça. On condamne très fermement, etc., etc. On ne dit pas que rien n'est fait. Bien sûr que la police travaille. Bien sûr que les, les, un certain nombre de gens travaillent. Il ne faut pas non plus ne pas le dire. Enfin, on a l'impression que, voilà, euh, qu'on attend le prochain et on va attendre avec les mêmes mantras, les mêmes constats, les mêmes chiffres, mais jusque-à-quand jusque à quand? Et vous me parlez, vous êtes directeur de l'institut pour la Justice, mais elle est où la Justice Qu'est-ce qu'elle fait là-dessus Absolument. Alors, je, je, la, la faillite de la justice, on pourrait en parler des heures et des heures. Ça fait sûr. depuis les années 70 que la justice ne fait plus son travail correctement. Il faut dire de plus qu'elle n'a pas les moyens de faire son travail. Euh, mais effectivement, qu'est-ce qu'on fait euh, Moi, je vous dis, c'est ça qui m'énerve. Avec, à l'institut pour la justice, nous, notre but, c'est de réformer la, justi la justice française mmh. pour qu'elle soit plus efficace. On est régulièrement mmh. content des annonces que font que fait le gouvernement d'Emmanuel Macron, que font les, les gouvernements d'Emmanuel Macron. Oui, et puis euh, ceux d'avant aussi, les prédécesseurs également. Ouais. Ouais. Ils font des annonces qui sont parfois très positives. Je prends un seul exemple, les ouais. réductions de peine automatiques. Vous savez qu'en France, quand vous allez en prison, votre peine est automatiquement réduite tous les ans. Donc tous les ans, on va retirer un mois, deux mois, trois mois, quatre mois, cinq mois. Jusqu'à ouais. cinq mois par an. Ça veut dire en gros la moitié de votre peine. Éric Dupont moretti il y a quelques mois, il y a un peu plus d'un an, a dit « je vais supprimer ces réductions de peine automatiques mmh. Alors nous, on a dit, publiquement, hein, moi je l'ai dit euh, sur Twitter, je je, je l'ai dit « félicitations monsieur le ministre, c'est une très bonne nouvelle, on attend que ça, il mmh. manque euh, que ça soit mis en place ». Et puis finalement, on s'est rendu compte quelques mois plus tard, à la sortie du projet de loi, que euh, non seulement elles n'étaient pas supprimées, mais elles étaient même allongées. On Allongé, a supprimé bien. certaines réductions de peine automatique ouais. pour, pour en allonger d'autres. Ce qui fait qu'au total, alors qu'on pouvait perdre… En gros, économiser cinq mois de prison par an. Maintenant, on peut en économiser jusqu'à 6. Bien, ouais. bien un je prends cet exemple-là pour montrer, pour montrer problèmes. en fait que il y a des annonces, mais que ce n'est suivi de rien. Faut le dire. Exactement. Ouais. On a une occasion là en or. On a un projet de loi sur l'immigration qui, va être, euh, qui oui. va être discuté prochainement mmh. euh, au Parlement. Euh, bon, moi, je, de, de ce que j'ai vu pour le moment, il n'y a rien qui me semble euh, bah typiquement, il y a un sénateur LR qui s'appelle François-Noël Buffet qui a rendu un rapport que j'ai lu qui est très intéressant sur mmh. l'immigration. Et il parle notamment de ces histoires d'OQTF et d'immigration illégale et euh, il propose des choses il a des, des solutions ouais. qui sont proposées j'en ai mais, vu aucune reprise dans ce mais projet mais écoutez il y a eu le rapport Robin il y a eu énormément de rapports il y a eu vous le savez très très bien ça fait des années des ouais. années des années qu'il y a des rapports le problème c'est le courage ouais. et la volonté le problème c'est pas l'électoralisme le problème ce n'est pas de naviguer au doigt mouillé le, le problème c'est de faire et faire alors là où oh, c'est une autre question